Hey, hey. C'est toi qui as voté pour le sujet de l'anxiété. Et sans tarder, je t'invite d'explorer ensemble les cerveaux d'une personne anxieuse. C'est la partie 1. Où on va aborder la neuroscience de l'anxiété en faisant bien la différence entre l'anxiété, le stress et la peur. Et dans la partie 2, tu vas voir ce que tu peux faire pour calmer ton cerveau anxieux. Waouh, c'est quelle intro, j'ai déjà dit plein de fois le mot anxiété. Ça commence bien. Moi, c'est Juliana, psychologue-cognitiviste. Et ma passion, c'est de partager des idées scientifiquement testées sur les cerveaux et qui aident à vivre en harmonie avec tes émotions. Du coup, je te dis bienvenue sur la chaîne dans les cerveaux d'une psy. Voyons d'abord la différence entre la peur, le stress et l'anxiété. Merci Alexandre d'avoir posé cette question bien utile. La peur est une émotion normale qui te donne de l'énergie pour réagir face au danger. Je sais pas, par exemple, tu te promènes dans la forêt tranquille et hop, tu vois un serpent. Tu as peur et elle te permet de faire un bond en arrière. Le stress à son tour permet, une fois les dangers détecté, de chercher une solution. Par exemple, tu vas prendre un autre chemin dans la forêt pour éviter le serpent. Du coup, la peur et le stress te permettent de t'adapter face à une situation nouvelle, inhabituelle ou compliquée. Par contre, l'anxiété c'est un état où tu anticipes quelque chose de négatif dans le futur. Parfois quelque chose qui n'existe même pas. L'anxiété se manifeste par des pensées qui grossissent le problème potentiels ou imaginaire, et elles ne disparaissent pas une fois la situation passée. Bah, par exemple, tu te promènes dans la forêt et tu crains de voir un serpent. Du coup, tu restes vigilant et attentif à chaque froissement des feuilles, à chaque bâton qui ressemble à un serpent. Puis tu commences à imaginer ce que tu vas faire si tu as une morsure, et que tu vas peut-être aller à l'hôpital, et qu'il y aura probablement des complications et on va t'amputer une jambe, et tu ne pourras pas sauver un chaton de la voisine sur un arbre, et elle ne te verra pas comme un super héros, et tu resteras seul jusqu'à la fin de tes jours. Oui oui, c'est ça l'anxiété. Ton cerveau part d'un truc même pas existant et tu arrives dans tes pensées vers la fin du monde. Et comme tu as pu bien voir dans cette vidéo, ton cerveau c'est une machine aux hypothèses concernant le futur. Parce que son job c'est de te garder en vie et pour cela il doit être prêt à réagir à n'importe quelle situation négative mais qu'il faut d'abord bien imaginer. Voyons maintenant comment ça se passe dans ton cerveau quand tu es anxieux. Malheureusement, il n'y a pas une seule et unique partie du cerveau qui génère l'anxiété. Sinon, ça aurait été bien pratique de pouvoir la désactiver électriquement ou carrément l'enlever du cerveau avec une opération. L'anxiété résulte de l'interaction de nombreuses régions cérébrales, appelées en anglais « fear network ». On sait que parmi ces régions, les amygdales sont impliquées dans la génération de la peur. Parce qu'on a vu que chez les singes qui ont des lésions au niveau des amygdales, ils ont un comportement un peu casse-cou. Ils restent en mode « chillax » à côté des serpents. Les études montrent qu'on n'est pas tous égaux au niveau de nos capacités de gestion des émotions. Il existe une vulnérabilité biologique où, dès la naissance, chez certaines personnes, les amygdales sont hypersensibles aux catécholamines, Ils sont les neurotransmetteurs du stress. En 2014, les chercheurs ont même fait la découverte de ce gène qui semble être responsable pour l'anxiété sociale. Et en règle générale, si tes parents sont anxieux, alors tu as trois fois plus de chances de l'être aussi par rapport à la population générale. Mais bon, tout n'est pas sans espoir, je t'invite à rester connecté pour voir dans la prochaine vidéo ce que tu peux faire pour t'aider. Du coup, si on retourne à notre cerveau, tout va se jouer au niveau du lobe préfrontal, qui va soit amplifier, soit calmer cette anxiété. La partie qui va amplifier s'appelle… Alors… ça s'appelle comment Cortex Singulaire Dorsal Antérieur, CSDA. Compliqué, Cortex Singulaire Dorsal Antérieur, bref. Par exemple, on observe qu'il s'active de manière importante chez des personnes anxieuses qui regardent un visage exprimant une émotion négative. Le CSDA va également favoriser la focalisation sur des signaux de danger et l'indifférence aux signaux de sécurité. Par exemple, pendant un exposé, la personne va plus se concentrer sur des visages de membres du jury qui ont l'air d'être distraits ou froids, plutôt que de regarder, de remarquer ou de se sentir rassuré par des visages qui sont souriants et attentifs. Et on a vu que dans certains troubles psychiques, comme par exemple dans les troubles de la personnalité berdoin, Borderline hmm, Intéressant. Nouveau terme. Ouh. Et on a vu que dans certains troubles psychiques, comme par exemple dans les troubles de la personnalité borderline, le CSDA tend à être suractivé et le cortex préfrontal ventre médian, qui en temps normal calme les signaux envoyés des amygdales, est sous-activé. Et du coup ça fait que ces personnes ont du mal, euh, ou ils n'arrivent même pas du tout, à calmer leur anxiété de manière autonome. Et bien, justement, dis-moi dans les commentaires ce qui te rend anxieux et aussi ce que tu fais pour te rassurer. Ton expérience peut être bien utile pour les gens qui regardent cette vidéo. De plus, on sait que quand le CSDA est activé, il perturbe les jugements de la personne. Par exemple, les personnes anxieuses vont avoir tendance à plus percevoir les odeurs neutres comme mauvais ou voir une émotion négative sur un visage neutre. Une découverte que j'ai trouvée particulièrement intéressante est que les personnes anxieuses détectent plus vite les changements au niveau des expressions sur le visage mais elles font plus de fautes dans le décodage de ces derniers. Leur cerveau saute trop vite à la conclusion, et ce qui fait qu'ils interprètent parfois mal les émotions et les intentions d'une autre personne. Et ça, c'est un terrain parfait pour les conflits au quotidien. Et justement, si tu souhaites savoir comment contourner ce piège et mieux communiquer avec les autres, je t'invite à regarder cette vidéo. Une idée importante à retenir est que si tu es quelqu'un de nature anxieuse, alors sache qu ce que tu penses que les autres pensent ou ressentent peut ne pas être tout à fait juste. Et du coup, si tu souhaites savoir comment faire pour équilibrer tout ça dans ton cerveau et mieux gérer ton anxiété, alors je t'invite de te reconnecter à cette chaîne dans trois semaines pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, n'oublie pas de viser le progrès et pas la perfection. A très bientôt. Ciao, ciao